Le sujet de Baco, c'est l'immigration. Et dans les années 70 déjà, puisque c'est le cas de Cheikh Dougouré, qui avait fait ce chemin. Il venait de la Guinée. Tous ceux qui essayaient de quitter l'Afrique pour venir essayer de passer par, par le désert, par les montagnes, pour arriver en France. C'était comme ça déjà depuis les années 70. Et Doucouré a, eu, euh, a raconté ça à Jacques Champreux, qui était comédien, qui n'avait pas encore fait de film. Ça l'a tellement touché qu'il s'est dit non, il faut en faire un film. Le scénario montre que la dernière vache, symboliquement, la dernière vache du village est morte. Le film commence comme ça. Il faut que tu ailles rejoindre ton frère en France. Peut-être qu'en travaillant, vous allez envoyer un peu de sous. Pour faire vivre, donc ils viennent pas par la, le goût de l'aventure. Le personnage il part en mission, lui. Il est il a sur ses épaules l'espoir de tout un village et tout le monde économise. C'est à dire, ils cotisent tous d'ailleurs, ils cotisent pour le faire partir et, et, et sait il sait qu'il peut pas retourner. Il faut que il, a, il, faut qu il arrive au bout parce que bon ben il est, et il porte tout ça sur ses épaules. Et Cheikh Ducouré savait ce qu'il voulait. En tout cas, au niveau euh, casting, il a beaucoup. Ils ont travaillé vraiment main dans la main avec un euh, qui disait de toute façon, moi je ne la connais pas, des comédien africain, euh, vas-y. Il faut que je te parle personnellement. Mon copain, il veut partir. Il n'y a pas eu euh, comme la forme classique aujourd'hui de casting. Il avait euh, en tête de jouer lui-même son rôle. Si jouait dans son dans c'est le deuxième personnage du film. Et il y avait Doura Mané, Douramane euh, sénégalais. Que, qui va jouer un, passe, un passeur, Guillaume Correa, et beaucoup d'autres comédiens qui ont été pris sur place. Et comme l'idée était que le film soit, soit tourné quand même dans une langue africaine que le personnage principal que j'ai joué, et il a amené Jacques Champreux me voir jouer dans une pièce de théâtre au Théâtre de la Cité, ici à Paris. Quand sortait, euh, Jacques était très malheureux parce qu'il s'est dit Mais il insiste que Sidney qu fasse ça, mais Sidney qui c'est un acteur français, sauf que il a la peau noire, euh, parisien, euh, plus parisien qu'on ne pouvait pas faire à cette époque-là, avec des dreads déjà. Se tourner en 16 mm, en Super 16, c'était ça à l'époque, oui. et puis gonfler ensuite en 1935, bien sûr. Alors, Champreux va aborder comment il, il doit travailler avec euh, Doucouré, avec qui donc ils ont travaillé sur le sujet, sur l'histoire, mais le personnage principal, il va parler qu'en Bambara. Lui, Champreux, ne <rire> parle pas Bambara. Et, mais ils ont dû écrire en français, forcément, donc on traduisait au fur et à mesure. Mais ce qui est étonnant quand même avec je, je, je, Jacques Champreux, il, il pouvait écouter et dire « non, ce n'est pas juste ». Et oui, il pouvait dire « là, non, ce n'est pas, pas juste ». Alors, Doukouri lui disait toujours « Mais alors, comment tu sais ?» Il dit « Mais je le sens, je le sens à l'oreille, que ce n'est pas juste. » Et c'est ce qui était intéressant, on va aller commencer à tourner à Matam, au Sénégal. C'est le tournage en euh, tout ce qui est Afrique, dans ce film, a été tourné au Sénégal. Tantôt, il va dire à un villageois « Non, non, non, ce pas juste. <rire> »« comment tu sais ?» Et effectivement, Doukouri était souvent d'accord. On avait une complicité. Les figurants, évidemment, je devenais moi aussi un peu son assistant pour aider justement des figurants qui n'avaient jamais tourné. La plupart des personnages qu'on voit dans le film, dans le village, ils n'avaient jamais fait de film. Donc, euh, on leur expliquait la situation et. Euh, quand ce pas juste, Champreux détectait tout de suite. Et du coup, il disait, « Bon, écoute, on les prend de côté. On va parler, on va parler. Quand Bambara on fait nous, on, on, on, on construisait le film quoi. C'était une expérience unique pour moi. Champreux a cherché des, des producteurs. Il cherchait sans arrêt. Les gens trouvaient que ce n'est pas un sujet cinéma qui va intéresser non. Des, des, des Africains, des, des immigrants venant en France. Ce n'est pas, pas avec ça qu'on va faire des, des sous au cinéma. Les Français n'iront pas, voilà ce qu'ils disaient tous. Mais toutes les portes étaient fermées, alors qu'il avait des introductions partout. Euh, écoutez, qui était son grand-père Quand on dit les feuillades, la Gaumont, de partout, il aurait pu vraiment trouver. Malheureusement, ce sujet, on lui dit, mais attends, tu vas faire quoi Un film qu'avec des Africains Non, non, non, on va. Et c'est Serge Gracieux, qui faisait du X, et qui était installé dans sa production à Saint-Lazare, qui tombe sur ce scénario, qui le lit, et qui dit à Jacques Champreux, moi je produis ce film voilà. <rire> je crois qu'il m'a dit que... Sa femme m'a dit, mais c'est de la folie. Tu vas te ruiner. Et Serge disait, je, je, je... Si je n'aurais fait qu'un seul film dans ma vie, que ce soit ça, d'accord. Et il a pris le risque de le faire vraiment, de produire ce film. C'est d'ailleurs ce qui va se passer parce qu'après qu'il ait fini son film, il a mis la clé sur le paillasson. Il a tout perdu. Alors, une anecdote à propos justement du premier, tournage, du premier tour de Manivelle. Avant de partir au Sénégal, Champreux me regardait avec mes dreadlocks. On est en 77. Euh, avec une, une boucle d'oreille euh, ici. Champreux était très inquiet. Et quand on arrivait à, à Dakar, quand est-ce que tu vas couper tes cheveux Je dis mais t'inquiète pas Jacques. Ça va se faire. Et, et lui disait Mais non, t'inquiète pas, tu as affaire à un comédien. Tu l'as vu jouer le rôle d'un président et depuis tu es inquiet. Mais là, c'est autre chose. Fais-nous confiance. Et le premier jour, on va tourner à Matam, je me suis levé tôt le matin, tout petit village. Je suis allé voir le coiffeur du village à côté, <rire> et sous un arbre. Il m'a coupé les dreads, et puis j'ai porté le petit boubou de Bambara et le pantalon bouffant, et puis le bâton du berger, parce que c'est il un il petit berger dans ce village. Et je viens frapper à la porte de, de, de Jacques Champreux. Je, je frappe, il ouvre la porte, il me regarde et me dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur ?» Il m'a pas reconnu. Ça y est, j'ai dit « mais Jacques, tu ne me reconnais pas ?» Là, il avait son personnage. Bakou euh, aura été euh, prémonitoire et le film aura eu le prix Jean Vigo. Il a eu le prix Jean Vigo, il a eu le prix écuménique, euh, le prix de l'église. La critique a, a, a été unanime, je me suis dit « mais attends, les pauvres, comment ils partent Pourquoi ils partent ?» À la sortie du film en France, après eh, « Libération », les journaux français, « La Croix eh, »,« Figaro »,« Le Monde », tous les journaux français… On fait des pages et des pages sur l'immigration. La police a fait maintenant... Il y a eu les rapports de la police française qui découvrait, après chaque fond de neige, des corps dans les montagnes. Ça a aidé la, la police aussi de savoir qu'effectivement, ils, ils luttaient. Il y avait des, des migrants, des immigrants, mais on, ce n'était pas un problème qui, qui, qui était encore vu comme aujourd'hui, non, personne... On, certains disaient non, mais ce n'est même pas possible, quoi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas ce qu'un singor voyait, ou un Sécoutouré voyait. Euh, même nous, en, la Côte d'Ivoire, non, non, non, ça, ça ne nous concerne pas. L'Ivoirien n'était pas aventurier. Et, c'était était la Suisse africaine comme on disait, non, non, non, ça c'est les autres qui, qui prennent ce, ce genre de, de, de chemin, c'est pas le cas aujourd'hui.